L'exposition Sous le motif permet un parcours de cette sensibilité spécifique au XXe et au XXIe siècle, qui va rassembler de très nombreuses générations autour de cette idée fondamentale de la non-représentation. On va aller regarder finalement derrière ces formes abstraites, montrer finalement la, la complexité de ce langage qui, par moment, malgré les points communs entre tous ces artistes, ressemble au fond à une joyeuse tour de Babel, et qu'il y a presque autant de diversité dans l'art abstrait que dans l'art figuratif. Les deux se nourrissent l'un de l'autre, mais dans le cadre de cette exposition, c'est du côté de la non-représentation que nous allons regarder.